Je peux savoir ce que tu fais Là, je regarde la télé. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose, par hasard C'est les vacances et c'est bientôt Noël. J'ai le droit de me prendre quelques jours, non Pour Noël, je veux bien, mais pas aujourd'hui. Y'a des gens qui comptent sur toi. J'ai sauvé le monde la semaine dernière. Envoyez quelqu'un d'autre. Iron Man, tiens, il est à la mode. Iron Man est mort. Tu viens de spoil toute une génération. Bon allez, ça suffit, chief. Improvise quelque chose, n'importe quoi. C'est le 21 décembre, et les 19 ans de Halo.fr. Oh, oh, merde. Dépêche-toi, le live a déjà commencé. C'est tout ce que t'as trouvé C'est pas mal, déjà, non J'ai vu mieux. Ouais, bah, ils devront s'en contenter. Ma foi, tu feras mieux l'année prochaine. Chaque chose en son temps.